Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes en rapport avec l'envers du décor des salles de cinéma, et parfois, comme c'était le cas la semaine dernière, en tant que spectateur. Parce que cette semaine, j'ai eu envie de vous raconter une anecdote un peu particulière, parce que c'est encore une fois une séance de cinéma, mais c'est une séance de cinéma qui avait un goût un peu particulier. Est-ce que vous connaissez l'absurde séance Alors, j'espère que c'est le cas. Dans ce cas-là, ça veut dire que déjà 2-1 vous êtes des bons cinéphiles, mais au-delà de ça, ça veut dire que vous suivez cette chaîne aussi depuis longtemps, puisqu'à une époque, on avait une émission autour de l'absurde séance, qui est donc une séance qui a lieu, bon, à la base, c'était un jeudi sur deux, durant toute l'année scolaire, maintenant, c'est un peu quand Jean Maurice, le créateur de l'absurde séance et chef du projet, a euh, envie, mais à la base, c'était ça, et en gros, c'est une séance durant laquelle vous allez voir soit une avant-première, soit une perle, soit un classique, soit un chef dœuvre soit un anard, euh, soit un film complètement atypique. Et lorsque j'ai débarqué à Nantes, j'ai rapidement entendu parler de l'absurde séance. Mais j'y suis pas tout de suite allé. Pour moi, ça me semblait un petit peu obscur, ça me semblait un peu bizarre. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, la première absurde séance que j'ai faite, je m'en rappelle, c'était parce qu'il passait un film que j'avais absolument envie de voir. C'était le dernier pub avant la fin du monde. Et je savais qu'il y avait une avant-première à Nantes du film, tout de même pas mal de temps en avance, parce que euh, l'avant-première était en septembre et le film sortait en octobre c'était quand même pas mal de temps en avance. Et j'avais très envie de voir le film. Et du coup, c'était à l'absurde séance. Donc, j'ai demandé à des camarades à l'époque de Cinecreatis, l'école où je travaillais, de me conduire à l'absurde séance et de me faire découvrir cet endroit-là. Et on m'a dit rapidement, euh, alors, euh, tu vas voir, c'est un peu atypique. Euh, déjà, euh, viens avec une bière. Ou si tu veux pas venir avec une bière, bois quelques bières, parce que tu passeras une bonne séance. Et ensuite, dans la salle, tu vas voir, tu risques peut-être de ne pas entendre tout le film. J'étais un peu en mode, bah, ça me fait chier en fait, euh, moi j'ai envie de voir le film, moi je l'attends vachement le dernier peu avant la fin du monde, j'y vais surtout pour voir le film. Et là on m'a dit, non non mais t'inquiète, ça va pas te gâcher l'expérience, au contraire tu vas peut-être plus t'en souvenir à la fin. Donc du coup je fais, ok, bon bah pourquoi pas, essayons. Et donc là, j'arrive au 14A, j'arrive à l'absurde séance, je découvre Jean-Maurice, euh, tout fringant et bien en forme à l'époque, et donc la séance se lance. Et alors là je pense que si vous n'êtes pas prêt et qu'un jour on vous invite à l'absurde séance, ayez en tête qu'il y a de l'ambiance. Si le film s'y prête, hein, parce que si vous allez à l'absurde séance et que vous allez voir The Northman par exemple, ça va être beaucoup plus sérieux. Mais si le film se prête à ça, vous allez avoir une ambiance du feu de dieu. Alors, il va y avoir des gens qui vont balancer des punchlines, il va y en avoir plein qui vont faire des blagues, il va y avoir des applaudissements quand il va y avoir des gros coups de tatane envoyés dans la gueule, il va y avoir des rires, il, va y, avoir... il y a de l'interaction en fait. On revient à quelque chose qui était de l'ordre de ce qui pouvait se passer avec les films un peu underground, les midnight movies comme on les appelait. Ces films qui étaient passés à des séances un petit peu bizarres avec une ambiance particulière et où les gens y allaient vraiment pour, pour avoir une expérience, pas juste pour voir un film comme c'était par exemple le cas avec El Topo, avec The Rocky Horror Picture Show ou avec The Room. C'est des films qui sont prévus pour dégager une certaine ambiance, faire en sorte qu'en tant que spectateur, on se tape une bonne barre, on s'éclate, on se marre, on s'amuse. Enfin, C'est l'objectif. Et j'ai retrouvé ce truc-là que je n'avais jamais découvert et dont j'avais entendu parler. Et je me suis dit « Waouh C'est trop bien !» À partir de ce moment-là, je suis devenu un grand adepte de de Séance. Jusqu'à aujourd'hui, et j'en ai beaucoup de chance, Projeter certains films de l'absurde séance et découvrir justement le plaisir de rendre aux gens ce que j'ai eu l'occasion de découvrir à ce moment-là. Parce que réellement, cette séance du dernier peu avant la fin du monde, elle avait quelque chose de complètement atypique, complètement fou. C'est une séance rare. C'est une séance dont je me souviendrai vraiment toute ma vie parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, au cinéma, on n'est pas juste obligé de se poser dans un fauteuil et d'être serein. On peut aussi s'éclater, on peut aussi se marrer, si le contexte... Il... Et pour beaucoup, parce que je vous raconterai ça peut-être dans une autre anecdote, mais j'ai connu une séance de cinéma qui était assez rock'n'roll pour un film pour lequel ce genre d'ambiance n'était pas forcément adéquate. Mais en tout cas, celle-là, cette première absurde séance, elle reste gravée là. Je te dédie cette petite vidéo, mon cher Jean-Maurice. J'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de celle-ci, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.